Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de Rome au IIe siècle, au moment où la plupart des grands monuments avaient déjà été construits. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de Rome au IIe siècle, au moment où la plupart des grands monuments ont, avaient déjà été construits. Il manque grands, euh, certaines grandes constructions de l'époque sévérienne, au début du IIIe siècle, et puis surtout la, la muraille à la fin du IIIe siècle, mais l'essentiel est déjà là. Bien. Et j'essaierai de vous montrer comment, ce qu'on sait de Rome, parce qu'on a un nombre immense de, de documents, mais euh, on ne sait pas tout et, et parfois euh, on ne sait pas grand chose euh, alors qu'on sait énormément de choses sur des choses tout à fait inutiles. C'est comme ça. Bien, au deuxième siècle après Jésus-Christ, Rome était la métropole du monde. Mais cette formule n'explique sans doute pas ce qu'était cette ville, cette urbs comme on disait en latin, car de plusieurs points de vue, cette métropole nous dépayserait beaucoup aujourd'hui. D'abord, c'était le centre de l'État romain qui gouvernait le monde, c'est-à-dire l'Italie et les provinces. L'Italie n'est pas une province, et euh, donc tout le monde romain, ou l'Empire, comme on dit. De l'autre côté, Rome était en fait une cité-État, qui était gouvernée par ses institutions municipales, en fait, dont étaient citoyens, au IIe siècle après Jésus-Christ, un nombre croissant des habitants du monde romain. L'empire dominé par Rome englobait toute la Méditerranée et les pays situés entre l'Atlantique et le Sahara, entre la Mer Noire et Gibraltar. C'était aussi Rome était aussi la plus grande ville du monde, une mégapole beaucoup plus proche des mégapoles prémodernes que de celles d'aujourd'hui, avec leurs quartiers spécialisés. Enfin, c'est aussi, dans une certaine mesure, un, un énorme centre culturel où se concentrait à cette époque la création artistique et intellectuelle. Rome est donc, une, vous voyez l'Empire, toute, toute son extension, l'Italie et les provinces de l'Empire. Rome est donc, comme je l'ai dit, une cité, une polis ou une civitas, comme on dit en latin, ce qui signifie qu'elle est un centre urbain entouré de ses faubourgs et d'un territoire. Voilà euh, une cité antique. C'est-à-dire là c'est euh, Terracina. Vous voyez qu'il y a un centre urbain, ça c'est l'Urps, qui, qui a le statut de colonie. C'est-à-dire c'est un, un quartier de Rome jeté en Italie quelque part, qui est entièrement égal à un territoire d'un quartier de Rome. Euh, voilà la ville et voilà son territoire qui est entouré de la mer ici et d'un fleuve ici, de marécages ici. Vous avez la vie à Apia qui arrive et vous avez même une indication du partage des terres parce que souvent on divisait les, les terres en plusieurs lots qu'on donnait à des colons et qui euh, étaient à l'origine ensuite de du paysage, de, du territoire, guerre en latin, de cette cité. La même chose existe, bien entendu, à Rome. Voilà euh, la cité de Rome. Ce n'est pas plus grand que ça. La ville et son territoire, au sens étroit. Ici, je ne suis pas sûr, parce que jusqu'à euh, jusqu la fin du, du, du 5e siècle avant Jésus-Christ, toute la rive droite du Tibre appartenait à Veille. Veille, qui était une énorme cité étrusque, une des plus, des plus puissantes. Et Rome a, a guerroyé pendant euh, plus de dix ans euh, au milieu du Ve siècle pour la soumettre. Et ce territoire, à part le Trastevere, n'a jamais appartenu aux Romains. D'ailleurs, les Romains disent la, la rive hostilis, ce qui ne veut pas dire ennemi, la rive étrangère ou la terre veillance de, de, de veille, ou la terre étrusque. C'est ça, jusque-là. Et euh, sous l'Empire, évidemment, à partir de la fin du Ve siècle avant Jésus-Christ, euh, quelque chose a dû se passer ici, mais on, on ne connaît pas très bien les limites. Rome est vraiment une ville-État de la rive gauche du Tibre. C'est comme ça. Quand vous vivez à Rome, euh, vous le savez, le Trastevere verrait quelque chose d'autre que Rome. On n'y va pas comme ça. Euh, voilà. Même s'il y avait une administration romaine du monde et des provinces, même s'il y avait des fonctionnaires et des bureaux au palatin où résidait l'empereur, il ne s'agissait pas, avec l'Empire romain, d'un empire centralisé. Le monde romain était essentiellement composé d'environ, à cette époque, mettons, 2000 cités-états, plus ou moins grandes, euh, plus ou moins grands, euh, qui était largement autonome. L'Empire romain est une gigantesque alliance, et les Romains, idéologiquement, ne cessent de, de parler de cela. L'énéide est l'exemple même, idéologique, de cela au début de l'Empire. Auguste l'a fait composer pour montrer à quel point ils ne sont pas des tyrans, mais ils sont des alliés venus d'ailleurs à Rome, c'est des étrangers venus à Rome de Troyes, et qui sont prêts à collaborer à tous ceux qui le veulent. Ceux qui ne veulent pas, ils euh, prennent quelques risques, évidemment. Euh, le monde romain, euh, donc, c'est une alliance d'environ 2 000, 3 000 cités-états. Rome était la métropole, le centre de cet empire de cités, en tant qu'elle était le siège du pouvoir suprême romain et des, travaux romains, des tribunaux romains euh, importants, des conseils de l'empereur, qu'il s'agisse du Sénat qui conseillait l'empereur et les magistrats romains, ou des conseillers particuliers du prince, qui étaient généralement des esclaves ou des affranchis impériaux. Ce qui est original dans cette construction, c'est que l'Empire était dirigé en fait par les institutions municipales de Rome, dirait-on aujourd'hui. C'est comme si la municipalité d'une des capitales actuelles, peut-être pas Luxembourg, mais Paris, Berlin ou Rome, euh, avec leur maire, ses adjoints, les directeurs de services, le conseil municipal et leurs fonctionnaires, gouvernaient le monde entier. C'est comme cela que ça se passe. Imaginez que le maire de, de, de Paris soit l'empereur romain et que le conseil municipal soit le Sénat, etc., qui décide du monde entier, tout en gouvernant le petit État, euh, enfin, pas si petit que ça, où il se trouvait. Euh, les magistrats de la ville de Rome... Euh, les voilà, euh, il y a les sénateurs et euh, les chevaliers. Euh, les magistrats de la ville de Rome dirigeaient aussi la, la mégalopole romaine. Ils avaient un double emploi, l'Empire et avant tout la ville. Les consuls, le prêteur urbain, les édiles et des magistrats débutants, hein, je vous les ai mis 20, 20 magistrats inférieurs, euh, élus chaque année parmi des, des aspirants sénateurs, avaient la responsabilité de la gestion et de l'entretien des rues de Rome, des monuments et de l'approvisionnement la, de, de la ville. En outre, les principaux magistrats annuels de Rome, les consuls et les prêteurs, il y avait deux consuls, sous la République, sous l'Empire, puisqu'on avait besoin de beaucoup de gens de ce niveau euh, de compétence légale et juridique, euh, ils, avaient, ils étaient capables d'avoir le, le, le droit de vie et de mort, les, les, les, les prêteurs et les consuls, les autres magistrats, pas du tout. Et euh, ça, c'était parce qu'ils étaient élus chaque année et il y avait encore des distinctions euh, sur le droit où ils se trouvaient. On avait aussi besoin euh, de, de, de, de, de gens euh, pour, euh, notamment les consuls et les prêteurs, pour être les principaux acteurs de la vie religieuse publique avec ces dizaines de temples et de sacrifices et de fêtes, assistés par environ 130 prêtres, donc très peu, euh, qui étaient essentiellement des conseillers en droit sacré, comme les rabbins, par exemple. Ce n'est absolument pas quelque chose comme les prêtres catholiques. Euh, ce sont des juristes qui gardent la, la tradition et conseillent les magistrats. Et c'est ces messieurs, là les deux consuls, les 18 prêteurs, etc., qui sont les vrais prêtres du peuple romain. C'est eux qui sacrifient au nom du peuple romain, et qui prient et tout ce que vous voulez. En outre, les principaux euh, oui, euh, magistrats, notamment le prêteur urbain, qui était comme le maire de Rome, c'était un des prêteurs le plus éminent, euh, il avait le plus de dignité parmi les 18 prêteurs, il était euh, en même temps... Euh, ils organisaient les cours de justice à Rome. Le prêteur de Rome gouvernait à peu près Rome parce que les consuls n'avaient pas le temps pour ça. C'était le prêteur urbain et c'est lui qui s'occupait avec ses collègues d'organiser les cours de justice. Quand ce n'étaient pas des cours populaires parce qu'il y avait certains procès, notamment la peine capitale, seul le peuple romain pouvait à Rome condamner à mort quelqu'un. Si on passe la frontière que j'ai montrée, c'est fini. Là, les magistrats, les consuls, les prêteurs ont le droit de vie et de mort absolu. Rapidement, le préfet de la ville, un sénateur nommé par l'empereur, s'ajoutait aux cours de justice existantes. L'empereur coiffait ce système comme recours politique général contre les conflits civils. Hein, la guerre civile et Auguste sont derrière tout cela comme gouverneur des provinces disposant d'armées romaines et comme gestionnaire des caisses publiques. Toutes les provinces où il y a une légion ou plusieurs légions est directement gouvernée par l'empereur. Pour dix ans, il a le droit de le faire. Les autres, il y a des proconsuls qui sont des, des, des administrations civiles, si vous voulez. Il n'y a pas d'armée par précaution. Et puis l'empereur, euh, outre les provinces euh, armées, comme on dit, est aussi le gestionnaire des caisses publiques, où aussi beaucoup d'abus euh, avaient été faits. Pour diriger Rome, il convenait d'être membre du Sénat. Autrement dit, il fallait disposer au moins d'un patri patrimoine d'un million de sesterces et avoir été élu à l'une des magistratures de Rome par le peuple romain. Ensuite, on faisait a priori partie à titre viagé du Sénat, au rang qui est, le, qui est le vôtre. Par exemple, si vous êtes élu caisseur et que euh, vous n'avez pas les moyens financiers de continuer, parce que ça coûte cher, ces campagnes électorales, euh, et aussi quand vous avez cette dignité, il faut faire quelques sacrifices et faire des cadeaux au peuple, etc. Si vous n'avez pas... Le les reins assez solides, vous arrêtez là, vous restez à, à vie maître, euh, casteur, euh, sénateur, castorien, au niveau du casteur. C'est-à-dire, vous êtes sénateur, mais vous ne parlez pas. Sauf quand on vous demande la parole. Au-delà des casteurs, les prêteurs et les consuls, ils ont droit à la parole. Ils parlent, ils demandent, ils font une motion, les autres votent, mais ne parlent pas. Il y a toute une hiérarchie à Rome qui est omniprésente. Donc, Ensuite donc on est euh, a priori parti à titre Viagit du Sénat encore que les listes de sénateurs étaient régulièrement révisées du point de vue euh, disons moral ou éthique pour voir s'il y a certains qui n'avaient pas un peu exagéré ou politique aussi mais en gros sous l'Empire ce n'est plus aussi violent que sous la République. Et euh, d'autre part le Sénat comprenait 600 membres en gros. Ce vivier d'anciens magistrats servait à l'empereur pour choisir des responsables, commandants de légion et gouverneurs de province. Rome était administrée, je l'ai dit, par les deux consuls, par les prêteurs, qui s'occupaient surtout de la justice, et des magistrats inférieurs, tous élus pour une année. Au niveau inférieur des hauts responsables, les chevaliers romains, environ 5000 personnes, qui devaient posséder un patrimoine d'au moins 400 000 sesterces, et qui avait d'une part pour fonction de servir et de commander dans l'armée comme officier supérieur et d'exercer des responsabilités administratives impériales. Sous la République, il s'occupait de percevoir les impôts. De, sous l'Empire, plus ou moins, cette fonction est assurée par des fonctionnaires impériaux et les chevaliers s'occupent d'autre chose. Peu importe. C'était aussi eux qui dirigeaient les, grands, les chevaliers qui dirigeaient les grands services impériaux, les préfectures, comme on disait, et commandaient, par exemple, la garde impériale des prétoriens. Il y avait deux préfets du prétoire qui étaient des chevaliers. La garde impériale des prétoriens, il faut le souligner, est la seule force armée présente à Rome. À notre époque, à peu près 8000 hommes au IIe siècle et c'était aussi un chevalier qui dirigeait les vigiles, c'est-à-dire les pompiers policiers de Rome, et ce qu'on appelle l'anon, le système de ravitaillement en blé, puis à partir du IIIe siècle, en huile. Et pour ce qui concerne les... Enfin, j'en parlerai, les, les prétoriens, c'était les seules personnes armées à Rome, et à Rome, c'est une cité civile on n'y va jamais, même l'empereur, en armure et avec des armes lourdes, sauf pour le triomphe, et en général c'était une grande fête, ils montaient au Capitole, puis après ils allaient à un très grand banquet sacrificiel, et ils n'étaient en général, après deux, trois heures, plus capables de se battre avec qui que ce soit. Euh, mais euh, en général, tous ces péplums où on voit des, des empereurs ou des citoyens en, en belle armure, euh, de combat, c'est une hérésie. Il se serait fait arrêter tout de suite. On a pas le... Même la garde du corps impérial n'est pas, pas armée euh, lourdement et en armure. Ajoutons encore un point très important pour comprendre cette étrange organisation de l'Empire. Un citoyen romain était à cette époque toujours cité aussi d'une des cités de l'Empire. Et c'est à travers elle-même qu'il était citoyen romain. Il recevait la citoyenneté romaine par ce billet, par ses parents, parce qu'il l'était déjà, ou parce qu'on lui donne la citoyenneté. Trèves, par exemple, c'est une colonie de droit latin, c'est une situation un peu spéciale. Tous ceux qui étaient élus à une magistrature à Trèves, parce que ça recommence dans chaque cité, il y a des magistrats qui dirigent la cité, les finances, etc. Et ils étaient élus chaque année, il y avait un Sénat aussi, les Décurions, les anciens magistrats entraient dans ce Sénat. Et euh, à Trèves, si vous étiez élu magistrat, vous deveniez citoyen romain, si vous ne l'étiez pas déjà. Parce que les Trévires, en, en, en 17 avant Jésus-Christ, étaient en grande partie des étrangers. Il y avait déjà des chevaliers romains parmi eux qui avaient été dans l'armée de César, mais euh, des autres étaient des étrangers. Et à chaque fois qu'ils étaient élus, eh bien, ils devenaient, eux, avec toute leur famille, citoyens. Donc ça veut dire que. Très rapidement, euh, il, il, euh, cette citoyenneté romaine euh, gonflait comme ça. De sorte que tous les Romains avaient progressivement une double citoyenneté, enracinée dans une des cités de l'Empire. Bien entendu, il y avait aussi des cités étrangères, pérégrines comme on disait, mais au cours du IIe siècle, un mouvement général se poursuivait qui, du début, de notre, au début de notre, du début de notre ère, quand le régime impérial fut inventé pour ramener enfin la paix civile et rendre le monde gouvernable, à l'année 212 après Jésus-Christ, eh ce système, ce mouvement général, diffusait la citoyenneté romaine à un nombre de plus en plus important de personnes. À partir de 212, tous les hommes libres de l'Empire romain étaient citoyens romains, 40 millions de personnes. Quand vous pensez que la grande cité démocratique prétendue t d'Athènes euh, se restreignait à 26 000 citoyens et pas un de plus, euh, vous voyez la différence. C'est un raz-de-marée, Rome. L'alliance, pensez au, à l'idéologie de l'alliance avec tout le monde et pas les maîtres comme les Athéniens. Les Athéniens étaient des tyrans. Il hein. faut, faut malheureusement dire ça à mes collègues hellénistes. Et euh, quand un citoyen de Trèves, qui avait la citoyenneté romaine, venait à Rome, il était tout de suite chez lui à Rome. Il pouvait participer aux élections euh, comme, comme tous ceux qui n'avaient pas quitté la capitale. Et euh, comme s'il était dans sa cité d'origine. Et s'il ne faisait pas confiance dans la justice de sa cité ou de sa principauté d'origine, par exemple quand celle-ci n'était pas tout à fait romaine, il pouvait demander à être jugé à Rome directement par l'empereur, parce qu'un citoyen romain a le droit d'être jugé par le peuple ou par l'empereur. Par le peuple romain, celui qui se réunit à Rome au Champ de Mars hein, ou au Forum. On connaît, vous connaissez tous un cas célèbre, celui de Paul de Tarse, qui était citoyen romain et qui, quand il a été arrêté parce qu'il créait des désordres dans les synagogues, se méfiait du tribunal de Jérusalem et demanda au gouverneur, enfin c'est pas le gouverneur, c'est un préfet, Ponce-Pilate un peu plus tôt, c'est des préfets, c'est-à-dire des délégués du gouverneur de Syrie euh, qui euh, gouvernait toute la zone, y compris euh, la Judée. Donc euh, il demanda au, au préfet de Judée d'être ju envoyé à Rome pour être jugé par l'empereur. Et alors l'État vous transportait à Rome, vous étiez jugé. Comme euh, notre Paul de Tars était légèrement insolent en face des magistrats romains, imaginez l'interrogatoire par l'empereur ou ses remplaçants. Il avait déjà la peine de mort sur, pour, pour insolence euh, inscrite sur l'acte d'accusation avant même d'avoir con, con, conseillé. Et comme euh, c'est Flavius Joseph, l'auteur euh, euh, judéo-romain, qui, qui raconte cette histoire, euh, comme il le dit, quand il s'est fait arrêter, le tétrarque de Judée, qui était le... Le, le chef de la principauté juive et le préfet de, de Judée, le romain, tous les deux trouvaient qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ne se faisaient pas juger sur place, parce qu'ils s'en seraient tirés avec une amende ou peut-être un rappel à la loi, et ils ne risquaient rien. Mais c'était un provocateur, ils il voulaient un, une audience, je crois, un peu plus grande. Enfin, c'est un exemple de ce qu'on peut faire, il avait le droit de le, de le faire, il y avait aussi quelques risques. Alors, revenons... Euh, de ces, descendons de ces hauteurs et revenons dans l'ourps Rome était au IIe siècle une ville d'environ 1,8 million 800 000 à 1 million d'habitants, ce qui était tout à fait énorme. Je vous montre encore une fois le territoire, donc c'est les petits points noirs qui sont le territoire au sens étroit de Rome, rétabli par Auguste aussi. Il a tout rétabli en, en, en 27 avant Jésus-Christ, parce que Rome avait déjà la moitié de, enfin, de l'Italie, qui était son territoire après les conquêtes qui ont duré cinq siècles. Mais euh, les gens étaient un peu perplexes. Quand ils venaient dans la métropole de l'Empire, ils disaient « mais on ne sait pas où ça commence, où ça finit ». Et Auguste a mis un terme à ça. Il a de nouveau fait des, des limites claires, euh, visibles, qui sont d'ailleurs restées jusque Presque de nos jours. Mussolini a agrandi Rome jusqu'à la mer. Mais à cet endroit-là, où. Euh, bah, J'ai ma petite machine là. Euh, à cet endroit euh, s'arrête l'évêché le, d'Osti. Il y avait un autre évêque, pas le pape. Le pape, jusqu'à Mussolini, ça s'arrêtait là. Et quand j'ai commencé à fouiller précisément à cet endroit, euh, j'allais avec les bus municipaux de Rome, du, du Forum, jusque là. Et c'est là que s'arrêtaient encore, en 1975, les bus municipaux de Rome. C'est vraiment une création qui euh, a duré des siècles, si vous voulez. Et euh, voilà. Euh, le territoire de la cité de Rome, avec cette incertitude sur la rive droite, euh, avait en gros sur la rive gauche du Tibre une surface de 10 km sur 16 environ, une sorte de cercle euh, pas tout à fait euh, euh, parfait. On ignore quelle était l'extension sur la rive droite, je l'ai dit en amont, en aval de la 14e région. Mais encore, n'était-ce là qu'un minimum, car depuis la conquête romaine, c'est l'Italie toute entière qui servait en quelque sorte de territoire à Rome où on laissait une partie aux populations euh, qui euh, vivaient dans les cités locales, mais une grande partie des territoires étaient publics. En tout cas, par exemple, les pouvoirs judiciaires du préfet de la ville dont nous avons parlé, un sénateur de, du plus haut rang, qui gouvernait Rome au-dessus des magistrats, s'étendaient, donc ces pouvoirs judiciaires s'étendaient jusqu'à une distance de 100 000, 150 km de Rome. Euh, mais considérons euh, uniquement euh, maintenant euh, ce que les Romains appelaient euh, la cité, euh, c'est-à-dire tout ça. Et euh, ça, c'est ce qu'on appelle le territoire, la guerre, et quand c'est proche, on appelle ça le suburbium, les faubourgs de Rome. À l'époque du IIe siècle, la ville elle-même n'était pas entourée de remparts, si ce n'est qu'elle comprenait, mais au milieu des habitations, des murs de l'époque républicaine qui étaient depuis longtemps dépassés. Voilà, là, vous voyez, il y avait autour le territoire. Je n'ai même pas encore mis les, les limites du territoire. Voilà, les, euh, les, les, les, vieux, les vieux murs, c'était à peu près ça, dont il y a des restes. Ça, euh, ce que vous avez là, euh, c'est les murs de, de l'époque euh, postérieure, du IIIe siècle. Et puis, j'ai indiqué ici, avec euh, des petits points, une ligne d'un mille. C'est-à-dire la ville civile de Rome était à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, trop petite. Et on a étendu le territoire civil de 1000 Avant, quand on partait par la vie à Appia, c'est ici en gros que le général ou l'empereur enlevait les vêtements de guerre, que les soldats laissaient les armes, etc. Euh, et euh, il y a d'autres choses dont on parlera. Et de même chose, quand on partait, il y avait même un, un bâtiment où l'empereur changeait de tenue, se mettait dans le manteau pourpre de, de guerre, etc. Et tout ça devenait maintenant civil. Et euh, c'est une limite qui, qui existe. Donc il y a plusieurs limites que les Romains avaient dans, leur, avaient dans leur tête. Et tout autour du centre, vous voyez, il y a ce, ce poumon vert, qui ne sont pas des parcs, hein, c'est des villas privées. Les grandes familles ne vivent pas là, qui est quelque chose d'assez horrible, mais vivent dans, dans ces zones-là où euh, ils ont des villas et des grands, de grandes terres. Il y a évidemment aussi des, des champs et des, des jardiniers parce qu'il faut nourrir Rome. Et puis, euh, il y a des zones spécialisées. Le long, là, c'est le long de la Via Appia, par exemple, euh, là, la Via Flaminia, des grandes nécropoles qui publique, qui se trouvait le long de ces rues. Donc, autour de Rome, c'est des zones de luxe. Les faubourgs ne sont pas des endroits crasseux et dangereux, c'est des endroits de luxe. Comme les transports urbains, évidemment, n'existaient pas, on ne pouvait même pas rouler en charrette dans Rome. C'était un grand privilège. Les vestales, les six jeunes filles vestales, avaient le droit d'être transportées en charrette en Rome. Sinon, personne, personne ne roulait en quoi que ce soit. Et donc, dans la mesure où il n'y avait aucun transport de ce type, ceux qui ne disposaient pas d'écuries ou de, de, de, de litière pour être portés avaient intérêt à habiter dans le centre, parce que sinon, ils rataient énormément de choses. De ce fait, une bonne partie des pauvres habitaient tant bien que mal au centre de Rome, et le suburbium, les faubourgs, n'était pas une zone d'habitation modeste ou pauvre, mais une zone de villas et de parcs luxueux où se retirait l'élite romaine. Dans cette zone, on trouvait des jardins, des champs et tout ce que vous voulez. La ville elle-même comprenait depuis Auguste 14 régions qui étaient numérotées dans le sens des aiguilles d'une montre entre la première région que ça commence ici, hein, et puis on tourne comme ça, et on, on vous voyez, on, on revient par là, et jusqu'à 14. Ça, c'est une organisation augustéenne. Euh, et euh, vous avez, par exemple, dans la huitième région, le forum romain, le Capitole, le forum au bœuf, c'est-à-dire les trois grandes zones publiques. Dans la dixième région, vous avez le Palatin, résidence de luxe et palais impériaux à notre époque. Puis, dans la. 11e région, la vallée du Grand Cirque. Les zones d'habitation se trouvaient dans les régions 1 à 7, dans la 13 et dans la 14, sur l'autre côté du, du Tibre. Le port occupait les berges du Tibre à partir des 13e et 14e régions. Le Tibre arrivait ici et tout ça était longtemps... Le premier port de Rome, après, il pouvait y avoir des zones ici qui ont été également utilisées, mais les zones traditionnelles sont dans la 13e et la 14e région Dans la 13e région, existaient des grands entrepôts. Vous voyez, là, c'est plus clair. Vous voyez le Tibre qui arrive, et Emporium, c'est les entrepôts. Et euh, c'est là que euh, on a... Euh, même les ruines de, de, de ces énormes entrepôts où on transvasait le blé, notamment, et l'huile. Parce que Rome est une ville dangereuse. Un million d'habitants, vous avez intérêt à avoir du pain tous les jours. Et souvent, on a une avance de 15 jours. Ce qui veut dire qu'à Hostie, il y a en permanence des flottes qui ramènent di, de, de, du sud du blé. Et si vous n'avez plus de blé, c'est le soulèvement, parce qu'il n'y a rien d'autre à manger. Le, le, les environs ne pourront jamais euh, nourrir Rome. Et euh, vous avez euh, à cet endroit aussi euh, le Mons Testaqueus, le Testaccio comme on dit, qui est la preuve de, cette, euh, de cet arrivage. C'est une colline, hein, vous avez vu, c'est une colline, la voilà, et cette colline est entièrement constituée de, de millions de tessons d'amphores sur lesquelles vous pouvez lire, on peut les dater, et d'où elles viennent, d'Espagne, d'Afrique, de, etc. Ça faisait vraiment un bon témoignage monstrueux qui existe encore aujourd'hui, de l'importance des importations pour cette ville un peu spéciale. Le centre de, de politique de la ville se trouvait au Forum romain sur les quartiers euh, du centre, donc le, le, le Capitole, le Forum Boarium et le Champ de Mars. On y trouvait sur le forum romain le Sénat, c'est ce bâtiment-là, hein, la Curie, et euh, aussi des, euh, des espaces de réunion ouverts, c'est toute cette place où on pouvait mettre des tentes et mettre des sièges pour des cours de justice, par exemple, ou pour des jeux aussi. Et euh, il y a des espaces couverts, les deux basiliques, la basilique euh, Emilia, et la, euh, Emilia et la basilique Julia, ici, qui sont des, des, des forums couverts où il y avait, entre autres, des cours de justice également, par tous les temps. Euh, et puis, il y a partout, vous les voyez là, ça c'est le temple d'Antonin et de Faustine, ça c'est le temple des Castors, le temple de Saturne, et ici, quelque part, vous avez... Euh, le Pardon, bah, c'est la même chose, c'est le le sanctuaire de Vesta, hein. vous avez le Capitole, vous avez euh, Saturne, Concorde, euh, Tibère, euh, Vespasien et Titus, et euh, puis ici le divin Jules, etc., et Vesta, le foyer public de Rome. Sur les forums impériaux, c'est-à-dire c'est des forums qui se trouvent de ce côté-ci, euh, vous avez... Euh, Également, euh, la même disposition, parce qu'on n'avait pas... Le forum est ridiculement petit pour la métropole du monde. Vous imaginez le nombre de cours de justice qu'il pouvait y avoir euh, et euh, de réunions politiques aussi qui avaient lieu en partie euh, ici. Euh, eh bien, le forum de César, puis le forum d'Auguste, puis le forum de Vespasien, euh, en 70, puis le forum d'obicien en fait, dit de Nerva, et puis celui de Trajan, agrandiront sans cesse cela, et on y trouve partout euh, des, euh, des grands portiques et des exèdres où on pouvait se réunir pour des raisons à la fois institutionnelles ou culturelles, ou euh, une énorme basilique comme dans, ce, dans le forum de Trajan. Et puis on avait ici ces exèdres, où il y a le fameux marché de Trajan en haut et en bas, c'est de nouveau des grandes colonnades où on pouvait s'asseoir pour des activités diverses. Et un de ces lieux est assez intéressant, ici le forum de la paix, comme on disait, construit avec à la fois les prises de la guerre civile de 70 après Jésus-Christ, de Vespasien et Tutus, <coughs> Et puis aussi le butin de la destruction du Temple de Jérusalem. Et c'est là qu'était le siège du préfet de la ville. Donc, je vous montre encore une fois c'est le forum de Trajan avec ses, la basilique et ces portiques et ces absides où on pouvait se réunir. Vous avez sur le forum de Trajan, la colonne qui était peinte, hein, qui était coloriée, où euh, on racontait les campagnes de Trajan contre les DAS. Et voilà, c'est ça. Et euh, ce que je voulais vous montrer, oui, c'est le préfet de la ville. Euh, vous avez dans le forum de la paix les archives du préfet de la ville. Tout ce qui concernait euh, les questions juridiques topographiques, notamment, qui sont très importantes. C'est de là que vient le grand plan de Rome que vous pouvez voir au musée euh, de, du Capitole aujourd'hui. Il y a des fragments. Et au mur, on avait même un, un, un plan complet de Rome pour les, les grandes décisions de topographie qui pouvaient se poser. L'empereur, quant à lui, était installé au Palatin. Ici, le Palatin... Euh, vous voyez, le Palatin, c'est... Oh. Le Palatin, c'est une colline entre le Colisée, en gros, qui date de l'époque de Vespasien, et le grand cirque, qui est beaucoup plus ancien. C'était une zone de temples. Il y a la Grande Mère, il y a Victoire, et d'autres temples encore. Et peu à peu, à partir de l'Empire, euh, par un hasard, mais c'était un quartier de luxe. Hein. Il y avait beaucoup de maisons de grandes familles. Auguste voulait se construire une maison là, et il a eu cette maison. À côté, il y avait l'ère d'Apollon, et voilà encore euh, la grande mère, si belle. Et puis, euh, il y a eu le palais de Tibère. Il a transformé les maisons qui se trouvaient ici en palais, et Caligula, Néron, Claude habiteront là. Et puis, les Flaviens créeront cet énorme euh, complexe de résidence et de réception impériale, et euh, les Sévères. Ça, il faut le supprimer, ça n'existe pas encore au IIe siècle, euh, augmente tout ça. Et puis, il y avait même ici le, le pédagogium, les, où se réunissaient, où, où étaient éduqués les esclaves impériaux, qui étaient en général, c'était l'ENA de l'époque, si vous voulez. Et il y avait aussi euh, une maison, qu'on ne sait pas de quoi elle pouvait avoir lieu, parce qu'une partie, évidemment, est inventée, là, on, on, a plus les, on a les ruines, mais pas les façades, il y avait aussi les, les héros A.U.T. qui proclamaient les données publiques qui est là. Oui, le forum Boarium, commençons d'abord. Le deuxième grand ensemble, vous voyez les forums impériaux, le vieux forum, le Capitole, euh, le Palatin. Et le forum est là, avec les forums impériaux. Et vous avez ici le forum euh, Boarium, euh, le forum au bœufs parce que euh, Rome est née au 9e, 8e siècle, par là, 753, notamment à cause de ce pont qui traversait ici le Tibre. C'était un gué à l'époque, et par là arrivait le sel que le Tibre permettait d'arriver jusqu'ici, parce que la zone autour d'Ostie comportait des marécages salants, il y avait du sel. Or pour élever des vaches, des bœufs notamment, vous avez besoin de quantités astronomiques de sel. Et ce sel a fait la, la, la richesse de Rome. Elle arrivait ici et d'ici, ça partait ensuite dans les montagnes euh, du centre de l'Italie où il y avait d'énormes élevages de bœufs. Euh, et euh, donc, euh, c'était aussi un lieu de culte. Il y avait le temple d'Hercule. Le dieu Hercule avait son, son sanctuaire là. Et il y avait d'autres temples, je passe, on ne peut pas tout voir. Euh, et vous voyez, ça, c'est toute la zone d'Hercule. Et puis il y a le cirque, etc. Euh, et aujourd'hui, c'est ainsi que ça se présente. Euh, le champ de Mars, hein, qui va du tombeau d'Auguste, en gros, jusqu'à jusqu la, col euh, jusqu la colonne de, de, devant le Parlement, piazza colonne, devant le siège du Premier ministre, euh, était une zone d'exercice. D'abord, il n'y avait pas toutes ces mesures, c'était vraiment un parc, et c'est là que s'exerçait l'armée romaine, du temps où l'armée romaine était composée de citoyens de la ville de Rome, et c'était leur champ d'exercice. Et puis à partir d'Auguste, tout ça a été euh, utilisé pour devenir un quartier public. Euh, par exemple, Agrippa, on a acheté toute une partie par ici pour euh, en faire une zone privée, d'abord un grand parc avec des grands bâtiments, mais qu'il a ensuite légué au peuple. À l'intérieur de toutes ces régions, les quartiers euh, n'étaient pas aussi monumentaux. Ils étaient organisés d'après des vicis, des vicus, des rues, et on appelait le quartier le vicus untel euh, à cause de la grande rue qui, qui s'y trouvait. Et euh, dont le croisement entre plusieurs voies formait un carrefour, un compitum, comme on disait en latin, où se trouvait un petit lieu de culte. Voilà, vous, bon, voilà le, je vous montre le, le, le, le champ de Mars euh, central, construit par Agrippa, qui construit pas ce panthéon-là, mais un autre, mais il semblerait, aux nouvelles actuelles, qu'il était circulaire aussi, alors que pendant toute mon adolescence, il était rectangulaire. Là, c'est celui d'Adrien. Mais au IIe siècle, il est comme ça. Et Agrippa avait aussi construit des termes ici. Euh, Néron construit d'autres termes là où est le Sénat euh, de la République actuellement. Il y a des terrains, des, des places publiques. C'est là que votait le peuple romain euh, par centurie. Plus tard, il y a le, temple, le théâtre de Pompée, etc. Et le stade de Domitien, euh, l'Odéon de Domitien et ainsi de suite. Vous voyez une zone avant tout publique. Euh, voilà la construction que vous connaissez. En fait, ça se présentait, même si le plan est assez maladroit, ça se présentait comme ça. Hein. Le, euh, il y avait une colonnade, une place devant. Euh, ce n'étaient pas malheureusement des glaciers et des marchands de chaussures qui se trouvaient euh, devant, c'étaient des colonnades. Euh, donc, je vous parlais déjà de ce qui suit, de ces compitas. Voilà près des, des, des grands entrepôts qu'on a vus, les horrea de Galba, hein, vous voyez ce qu'on a conservé, on a trouvé une scola, c'est-à-dire un siège, une salle où siégeait un collège de magistrie, de maîtres de compitum. C'était quatre euh, citoyens libres ou quatre affranchis, donc des gens assez fortunés, mais pas de l'aristocratie, auxquels se joignaient aussi quatre gens de niveau inférieur, des esclaves, qui célébraient à cet endroit un culte particulier. Mais vous voyez que d'autres hôtels s'agrégeaient autour de ce lieu de culte de quartier. Tous les quartiers, 265 en gros, à partir de Vespasien, avaient ces petits calques, euh, euh, sanctuaires de quartier, où on faisait une ou deux fois par an un culte collectif du quartier, et euh, devant la chapelle du Compitum, voilà une autre vue du Compitum, du Vicus, de la rue d'Asilius, et vous voyez, c'est des petites chapelles, euh, celle que je vous ai montrée, était un peu plus grande, et euh, voilà, par exemple, les magistries. Ça, c'est sans doute les quatre magistries un peu plus relevé, en toge, et puis ces personnages-là qui portent les statuettes des lards, sans doute, et euh, de, de, de, du génie d'Auguste, euh, étaient les, les esclaves qui formaient un collège avec eux. Et euh, tout ce beau monde fêtait, au, vers le début de l'année, euh, vers le début janvier, hein, fêtait la fête des Compitalia, la fête du Carrefour, il y avait même des jeux, etc., c'était très prisé, pour se faire voir dans le quartier. Euh, et voilà ce qu'on vénérait, c'est-à-dire, vous pouvez, l'aribus augustis, c'est les lars Augustes. les lars, c'est des jeunes gens en tunique qui tiennent une, euh, une patère pour recevoir quelque chose dans une main et une corne à boire dans l'autre. Et là, vous avez le génie de l'empereur, même position, une patère, et ici, il tenait euh, cela, une corne d'abondance, ça c'est le génie d'Auguste. Depuis euh, longtemps, depuis 30 avant Jésus-Christ, le seul culte direct qu'il pouvait avoir pour Auguste, quoi qu'on puisse lire, c'était que son génie avait le droit de recevoir lors de tous les banquets formels, publics ou privés, entre les deux services, le service de viande et de pain, et le symposium, le, la partie du banquet où on consommait du vin, des douceurs, et où on parlotait, c'est là que Platon, Cicéron, racontent euh, euh, le système du monde, c'était des lieux de discussion, et eh bien euh, le génie d'Auguste était associé au maître de maison ou au génie de la ville de Rome, au génie du peuple romain, tout ce qui était honoré. et ce n'est pas directement lui, parce que sinon vous faites des dieux de tous les pères de famille, de toutes les mères de famille du monde romain. Tout le monde avait son génie, qui était un double divin qui représentait votre capacité d'action. Même Jupiter avait son génie, même un dieu avait un génie. Donc, et il est normal que, peu à peu, la coutume se soit installée, que son génie soit aussi vénéré dans les quartiers. Dans les quartiers, liés aux quartiers, il y avait un certain nombre d'équipements notamment des termes plus ou moins grands, des bains publics auxquels les Romains tenaient beaucoup. Je vous ai montré ceux de Néron, ceux d'Agrippa. Il y aura ensuite des termes de Titus et de Trajan et beaucoup d'autres petits termes dans les quartiers. Ceux qui sont blanchis ici n'existaient pas encore. Ce sera le sommet, les termes de Dioclétien et de Caracalla. Mais à l'époque... C'était des zones de jardins et de villas, il n'y avait rien. Les prétoriens étaient là, ça c'est le camp prétorien, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Et euh, ensuite, euh, il y avait des grands espaces pour les courses de chars très appréciées, ou pour les chasses et combats de gladiateurs à partir de Vespasien euh, au Colisée. Euh, il y avait aussi un stade qui est la Place Navon hein, actuelle. Vous reconnaissez la forme. Hein, euh, ici, le, le Sénat est là, ça, c'est les termes de Néron. Et à côté, mais là, on ne le voit pas, c'est une route qui passe là. Euh, Corso Rinascimento, e c'est l'Odéon euh, de, de, de, de Domitien. Donc tout cela, il y a des équipements comme cela. Là aussi, si vous n'habitiez pas au centre, vous n'allez jamais. Vous, vous auriez passé deux jours à y arriver et à en revenir. Ce n'était pas faisable. Et puis, il y avait euh, plusieurs théâtres. Euh, il y avait le théâtre de Pompée, parce que jusqu'à Pompée, en gros, euh, tous les théâtres étaient en bois. Les Romains ne voulaient pas qu'il y ait des théâtres euh, en dur, parce qu'il y avait ce côté, qui vous rappellera le Caton. C'est des, des lieux de luxure, de, de laisser-aller. On n'a pas besoin de regarder des comédies et des tragédies grecques. C'est sans intérêt. Mais, finalement, premier grand théâtre permanent, c'est celui de Pompée avec des grands jardins. Là, vous avez le Largo Argentine les, les quatre temples, si vous les rappelez. Et puis, il y a le théâtre d'un certain Balbus. Et puis, euh, celui qui est encore visible aujourd'hui, c'est un palais de la Renaissance maintenant, le théâtre de Marcellus, qui est à cet endroit-là. Euh, donc, toute une série euh, d'équipements. Et dans chaque région de Rome, ce qui était beaucoup plus intéressant, on trouvait euh, des équipements euh, de sécurité. Par exemple, des casernes et des postes euh, à l'extérieur, « excubitorium », comme ils disent, des vigiles, des pompiers, policiers. Et là, on en a un certain nombre, vous voyez, la, la, la troisième cohorte des vigiles était là, la première là, la sixième là, la septième là, quatre, cinq, deux, les autres, ne me demandez pas, on ne les a pas encore retrouvés. Et pour la septième, qui est au Trasté, vous verrez, on a même trouvé, le, pas des inscriptions ou des, des données dans les textes, mais on a trouvé leur caserne, voilà, leur caserne, euh, telle qu'elle est à l'intérieur, n'est-ce pas C'est une cour avec une fontaine, etc., où euh, une partie de, de ces 600 hommes euh, euh, se trouvait. Euh, ouais, bon. La préfecture de Nonne pour un autre, une autre idée, où étaient les grandes administrations euh, Les vigiles donc, étaient par là et un peu dans toutes les régions, mais Nonne, le ravitaillement il se trouve, comme par hasard, près du port. Ça peut être une vieille tradition. Il est derrière le temple d'Hercule, à cet endroit, euh, devant les boxes de départ du, des courses du grand cirque. Euh, une partie de la population... Alors, je vous l'ai déjà dit, l'alimentation de ces 800 000 à 1 million d'habitants est politiquement euh, crucial ou alors il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'empereur, ça tourne très mal. Et euh, il y a déjà de vieilles institutions, comme la plèbe frubentaire, donc le peuple qui touche du blé public, c'est-à-dire 200 chefs de famille qui reçoivent chaque mois une certaine quantité de blé à un prix très bas, fixe, euh, garanti par l'État. Ils peuvent s'en acheter plus s'ils n'en ont plus, mais au moins, la, la, le, le niveau vital est assuré. 200 000 chefs de famille sur 800 000, ce n'est pas tout le monde, mais c'est déjà une partie. Euh, chaque famille avait aussi, euh, les grandes familles avaient aussi euh, un certain nombre de, de dépendants, si vous voulez, de, de, de, de, de clients, comme on disait, des familles qui étaient liées pour des raisons quelconques aux chefs de famille, d'une grande famille sénatoriale, par exemple, et il recevait en permanence de ses euh, patrons, comme on disait, euh, des cadeaux. Et parfois, quand il faisait un grand sacrifice domestique, le matin, le poète Juvénal la raconte, les gens venaient avec leur batterie de cuisine, avec leur esclave qui traînait ça pour manger leur, leur morceau de steak qu'ils recevaient du sacrifice du patron. Là, c'est plus des activités sociales qu'alimentaires, mais on y tenait évidemment beaucoup. Il y avait aussi, évidemment, j'en parle très peu, je vous montre des temples, la vie religieuse. Euh, voilà un exemple de ce qui pouvait intéresser beaucoup la population. C'est les vœux du 3 janvier pour le salut de l'empereur et de l'État. La formule varie parfois. Et voilà, vous avez un extrait d un, des, des procès-verbaux d'un collège sacerdotal qui euh, célébrait ses sacrifices comme d'autres collèges, hein, vous voyez, sous le consulat, etc. Il prononça au nom du collège des Arvales les vœux pour le salut de l'empereur, etc., sa famille, etc. Il acquitta, ayant immolé au Capitole les victimes, il acquitta les vœux que le président de l'année précédente avait prononcés, un Jupiter très bon, très grand, un grand bœuf, enfin un bœuf aux cornes dorées, et ainsi de suite. Et puis il formule pour l'année suivante de nouveaux vœux. Or, j'ai parlé avec un archéozoologue, tout ce qu'ils abattent là, ces victimes, il y en a trois, plus une quatrième, à, à salut du peuple romain, euh, qui est le résultat du vœu qui est divinisé. C'est typique du polythéisme, ça. Donc ces quatre victimes, ça faisait à peu près, ce n'est pas des petites victimes comme on les connaissait dans nos régions, mais c'était des, des gros euh, bovins sélectionnés. Euh, ça fait une tonne de viande. Or si vous imaginez qu'il y a euh, quatre grands collèges sacerdotaux, plus d'autres collèges sacerdotaux, encore trois ou quatre, plus les consuls, éventuellement, bah, vous arrivez à jusqu'à dix tonnes de viande qui sont abattues le 3 janvier. Il n'y avait pas de chambre froide ni de, fri de frigidaire à cette époque. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire Deux solutions ou bien un grand partage, vous mangez tout euh, ce qui est possible pour des grands sacrifices comme ça, euh, il y avait des distributions, suivant un mode ou un autre, vous alliez à un endroit et on vous donnait votre part. Au cirque, par exemple, on, on se mettait sur les gradins du cirque et on recevait des petits paniers, etc. Euh, ou vous, euh, vous aviez le droit d'aller en boucherie si vous étiez chez vous, est-ce que vous receviez un, un jeton On en a, des jetons de ce type et vous disiez au boucher, voilà, je veux ma part, et on vous donnait. Ou alors, une partie était mangée par les, les, le personnel administratif des gens de ce type, et le reste était salé pour servir de, nos, de provision à l'armée romaine. C'est comme cela qu'on fait, donc il faut aussi faire des réserves pour les opérations de l'armée. Mais vous voyez, ça crée aussi des quantités de viande momentané, il y a des sacrifices tous les 15 jours, hein, et publics, auxquels tous les citoyens avaient le droit de participer. Et donc, on peut manger. Autre raison pour rester au centre de Rome, si vous n'aviez pas les moyens d'avoir votre propre boucher, etc. Et euh, il y avait même un sanctuaire particulier, celui d'Hercule, que vous avez vu plusieurs fois. C'est un sanctuaire où toute femme est exclue. L'histoire propre d'Hercule. Et le soir pour que, quand on sacrifiait, le soir, il y avait deux banquets sacrificiels. Un, le matin, le culte se célèbre toujours au lever du jour. Hein, et vers midi, tout est terminé. Et après, on va au terme. Euh, chez Hercule, premier banquet vers midi, et le soir, il y a un deuxième banquet parce qu'il faut tout manger, et ce qui restait était jeté dans le tibre. Parce que les femmes ne devaient pas pouvoir y toucher. Or, si vous laissez les gens emporter, ça veut dire que les femmes y touchaient, etc. Donc, euh, voilà, un sacrifice, vous voyez comment ça se passe. Euh, Ce n'est pas le problème. Pour vous donner une idée de la vie à Rome, hein, quand vous viviez au centre, je vous ai dit tous les pauvres vivaient au centre. Ça veut dire qu'il y avait une foule énorme. En banlieue, il y avait peu de monde, très peu de monde, les grandes familles qui étaient sur leur domaine, etc., mais là, c'est une satire de, de, de Juvenal, la troisième, qui est très amusante, c'est au début du deuxième siècle, il y a un monsieur qui ne supporte plus du tout Rome, et pendant qu'il attend euh, au début de la Via Appia, il part vers le sud, euh, avec un, am un ami, que son dé déménagement arrive, eh bien, il, il, il, il lâche tout ce qu'il pense sur Rome, vous pouvez lire. il faut avoir beaucoup d'argent pour dormir dans cette ville. Voilà la première cause des maladies. Le passage des voitures dans les sinuosités des rues étroites, les, les voitures de transport, pas, pas pour les voyageurs. Euh, les querelles du troupeau qui n'avance plus ôteraient le sommeil à Drusus, quelqu'un qui était réputé pour bien dormir, ou même à des veaux marins. Le riche, quand une affaire l'appelle, se fera porter à travers la foule, etc. Il lira, il écrira, dormira dans sa litière, etc. Mais pff, il s'en fiche. Moi, le flot qui me précède fait obstacle à ma hâte. La foule pressée qui me suit me comprime les reins. L'un me heurte du coude, l'autre me choque rudement avec une solive. On voit ça, un qui me cogne la tête avec une poutre, cet autre avec une maîtrette. C'est une mesure en bronze, sans doute en cuivre, etc. Une large chaussu... Mes jambes sont grasses debout. Une large chaussure m'écrase en plein et un clou de soldat reste figé dans mon, a... euh, mon orteil. Les, les, les, les, les prétoriens avaient des, des, des, des, des coturnes, c'était des grosses chaussures en, en cuir et en bois, avec de gros clous, et évidemment, si vous, si vous attrapez bien, vous avez un clou dans l'orteil, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un célèbre tableau de ce qu'était la, la, la, la vie à Rome à, à cette époque. Ce n'était pas euh, si euh, évident. Pour euh, ce qui est... Euh, et je ne parle même pas de, des risques des maisons, parce que ça voulait dire aussi que les gens habitaient en hauteur, tellement ils étaient nombreux, et ça donnait des maisons comme celles qui, parfois, apparaissent dans nos journaux télévisés, qui s'affondrent tout simplement. C'est assez fréquent à Rome, il y a de, tout un quartier qui s'affondre, parce que les maisons sont horriblement mal construites. Euh, si vous regardez l'équipement d'une région, nous ne savons pas tout. Hein, je vous l'ai dit, par exemple, la 11e région, qui est dans un texte de l'Antiquité tardive, euh, qui euh, parle, c'est une sorte de notice sur la ville de Rome, par région. On vous dit, dans la 11e région, il y a quatre étables des factions, avec un S du cirque, c'est les, les quatre factions qui font les courses des chars, qui ont quatre couleurs, et les, les gens se battaient comme les gens de, de l'Olympique de Marseille, et de, du Paris Saint Germain, euh, il y a trois portiques, dont, dont un pour les distributions de blé. Il y a trois théâtres. Vous voyez, euh, vous avez même le nombre de places. Il y a même un Odéon pour la musique, etc. Il y a un stade, c'est stade Domitien, autant de places. Il y a le Champ de Mars qui est ce parc où, ce qui en restait où on pouvait se promener. Il y a un temple, le Panthéon, il y a les basiliques de Neptune, de Matidi, de Marciana, près de leur temple. Il y a le temple d'Antonin, Marc Aurel, les Thermes, nous en avons parlé. Sévère Alexandre, il n'existe pas encore, c'est ceux de Néron qui seront réformés au IIIe siècle. Il y a un portique dit des Argonautes, il y a le sanctuaire d'Isis, il y a le portique de, des empereurs divinisés, il y a 35 vicus, vous voyez, 35 quartiers. Il y a 35 chapelles de quartier, il y a 48 euh, vicomagistries, ces groupes de, de, de présidents, de, de maires de quartier, on peut dire maires, magistères de, de quartier, euh, ce n'est pas exactement le même nombre que de vicus. Euh, pardon, euh, il y a aussi euh, 2500 insulae, c'est des, des grands immeubles à plusieurs étages de, où on loue, où on habite, ce n'est pas des, des, des maisons seigneuriales. Il y a 140 domus, ça c'est des grandes maisons, de grandes familles, des palais. Il y a 25 greniers, 63 bains quand même, à côté des, des grands bains que j'ai cités, et puis 120 fontaines et 20 boulangeries. C'est comme ça, et on a ça pour, c'est pas grand-chose, hein. on a ça pour tous, les, pour tous les quartiers de Rome dans cette notice qui est du, du, du, du 3e, 4e, 5e siècle. La population était très mêlée. Euh, alors, pour la maladie, on n'a pas grand-chose. Hein. Il y a sur l'île du Tibre le temple d'Esculape, Et il n'est pas là comme on le fait euh, normalement sous l'église actuelle, mais il est plutôt là, d'après ce qu'on a compris euh, après les dernières fouilles. Et euh, les gens se faisaient transporter, il y avait un portique où on buvait l'eau d'une source d'Esculape. Puis on dormait et au réveil, des interprètes qui se trouvaient là, plus ou moins charlatans, vous disaient ce que vous aviez et comment le guérir. Et après, vous rendiez gloire au Dieu et c'est comme ça qu'on sait un peu ce qui s'y passait. Il y a un pauvre type qui, pendant un mois, il a eu la prescription de ne manger que du poivre. Manifestement, il a survécu au moins assez longtemps pour faire l'hommage du Dieu. Je ne sais pas dans quel état son estomac était après un, un an ou comme ça, mais... C'est des méthodes assez rudimentaires, mais c'est tout ce qu'il y a comme hôpital, hein, ça, vous pouvez imaginer. La population était très mêlée. Il y avait d'abord les citoyens romains, et on se distinguait par son costume. On portait une tunique, qui est simplement un, un t shirt un peu long, avec éventuellement une ceinture, et puis au-dessus, un, un, un pan de, de, de drapé de, de 3 mètres de long, qu'on enveloppait plusieurs fois autour du cou, qu'on appelait euh, du corps, qu'on appelait la toge Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'Auguste ne serait jamais sorti comme ça, il était sénateur. Alors, les chevaliers, par exemple, sur leur tunique, avaient euh, des bandes angusticlaves, euh, des, des, des, des, des appliques étroites, ça veut dire, des étroites de pourpre. Et les sénateurs avaient, sur la toge le laticlave, des bandes de pourpre large. Ça, vous voyez tout de suite qui était sénateur, qui était chevalier, et vous faisiez attention. Et euh, voilà, pas d'armure, j'en ai déjà parlé, voilà de quoi avait l'air d'un prétorien. En tunique, avec un petit manteau militaire, une petite épée, une petite lance et un, un tout petit bouclier pour pousser la fouille. Ils n'étaient pas plus armés que nos, nos gendarmes, encore que les nôtres ont des... Des fusils ou des, des revolvers. Mais ça, le côté civil, hein, ne, ne l'oubliez pas. Les magistrats étaient précédés en général de licteurs. Des licteurs qui portaient des faisceaux de verges, de bâtons, comme signe du pouvoir, de l'impérium du magistrat de vous punir. À l'intérieur de Rome, ils pouvaient vous condamner tout de suite à une sanction, disons, civile modérée. Et le lecteur sortait les, les bâtons et vous passait à tabac. Et quand un gouverneur aussi rendait la justice, au fond de la salle, il y avait ces messieurs qui attendaient avec les bâtons. Mais en dehors de Rome, et c'est pour ça que ça c'est une imbécilité, ils avaient aussi une hache là-dedans. Ça c'est le pouvoir de vie et de mort. Or ça, à Rome, ça n'existe pas. C'est une erreur pure et simple. Un mille de Rome, c'est là quand on arrive au début de la vie à Appia, que ces messieurs mettaient les, les, les, les haches dans les, dans les faisceaux de licteurs comme signe que désormais l'imperium, le droit de commandement et de punir du magistrat à imperium, conçu le prêteur, était absolu. À l'intérieur de Rome, il ne pouvait pas faire exécuter quelqu'un. Seul le peuple romain pouvait condamner à mort à Rome. Deuxième imbécilité, un magistrat qui est clairement représenté ici, a sur sa toge des appliques en broderie de pourpre et avec des pierres précieuses. C'est une toge décorée prétexte, comme on dit, qui porte des broderies de luxe qui distinguent également le magistrat. Il y avait 600 monsieur de ce type avec ce vêtement, 5000 avec les autres bandes, qui avaient droit à des privilèges, par exemple au cirque ou quand il y avait une fête. Et il y avait bien sûr des tricheurs qui, euh, qui s'introduisaient. Et on sait qu'il y avait des, des, euh, des spécialistes de, de, qui identifiaient les, les faces et des, des, des, des tricheurs et qui surveillaient les entrées en disant saisissez-moi celui-là, c'est un, un escroc, euh, il n'est pas sénateur en aucun cas. Et on vérifiait. Donc les costumes étaient euh, la preuve de qui vous étiez également. Bon, euh, les, femmes, les femmes romaines étaient plus libres qu'en Grèce, par exemple. En Grèce, c'est voile et à la maison. Hein. Euh, Ce n'est pas du tout comme chez les Romains. Les Romaines, qui portaient la, euh, la stola, donc une, une robe longue avec un manteau autour, orné, euh, et là, la stola, c'est Agrippine l'ancienne, euh, avaient une vie beaucoup plus libre qu'ailleurs. Elles participaient aux banquets, par exemple, ce que ne pouvaient pas faire les femmes euh, athéniennes, pour prendre l'exemple des plus fameuses, dans leur propre maison. Euh, elles pouvaient participer aux fêtes, etc., sortir tout seules, mais elles étaient soumises normalement au pouvoir, à la tutelle de leur père ou de leur mari, suivant euh, le, le, le type légal de mariage qui était le contrat de mariage qui était conclu. Ça veut dire que le mari pouvait être la tutelle de la dot de sa femme, d'où beaucoup de procès pour récupérer les dot en cas de divorce ou de décès, etc. Mais Auguste a changé une chose, il voulait à l'époque, au début de notre ère, pousser les femmes, notamment de l'élite, à avoir plus d'enfants, parce qu'il voyait que l'élite sénatoriale fondait la vieille élite d'Italie et de Rome, notamment, et il voulait que les femmes aient plus d'enfants. Vous savez que dans le monde antique, il fallait avoir au moins quatre enfants pour avoir la chance qu'un seul atteigne les 15 ans. La mortalité enfantine était, comme vous le savez, terrible. Donc si vous aviez trois enfants qui avaient survécu, mesdames, vous aviez le droit des trois enfants. C'est-à-dire vous vous on vous supprimait la tutelle du père ou celui du mari, ce qui était encore plus doux. Euh, « Donc, désormais, vous étiez maître de vos sous et maître de faire ce que vous vouliez. Euh, » Ça, c'est Auguste. Et il y en avait beaucoup hein, qui, qui insistent qu'elles ont eu ça, etc. Euh, voilà pour... Euh, et euh, on terminera par la culture. Euh, et vous voyez, le, le monsieur, il met la toge. Nous sommes en Égypte, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et en se montrant en toge entre les divinités égyptiennes, il se montre comme Égyptien, de sa communauté, et comme citoyen romain. Et en plus, il tient entre ses mains un livre, un rouleau, qui montre que c'est quelqu'un de cultivé. ça va ensemble. Justement, parlons de la vie culturelle. Il y avait beaucoup de livres et des bibliothèques, notamment à Rome, dès le début de notre ère, mais même avant. Par exemple, au Capitole, au Palatin, dans le temple d'Apollon, il y avait une grande bibliothèque grecque et une bibliothèque romaine, latine. Il y avait également au Forum de Trajan, dans la basilique, à côté de la colonne, voilà la fameuse colonne que vous avez vue, une bibliothèque latine et une bibliothèque grecque, presque comme des bibliothèques nationales. Euh, il y avait également, euh, il y avait, euh, ici, ah. ici également, il y avait euh, une bibliothèque. Euh, il y avait des bibliothèques dans les euh, termes de Trajan aussi, sur le Quirinal, et un peu partout où il y avait des immeubles, euh, des, des, des, des bâtiments publics de ce type. Euh, et dans ces salles, puisqu'on parle de vie religieuse, de vie culturelle, partout ici, vous voyez, c'est très organisé. Ici, il y avait un colosse d'Auguste. Ici, il y avait Aînés, les ancêtres de la famille des Julie, les rois d'Albe et les triomphateurs avaient des statues ici. Et en face d'Aînés, il y a le fondateur de la ville, Romulus, et Auguste ici. Mais ce n'est pas des temples. Là, c'est profane. C'est le temple, c'est ça. Et là, il y a seulement Mars Vengeur. Mais il y avait ici partout des, des discussions euh, savantes. Dans les dans le, sur le forum de, de Trajan, par exemple, euh, on, on sait qu'on expliquait Virgile dans ses grandes euh, absides. Et au terme de Trajan, par exemple, sur le Curinal, je l'ai dit, il y avait deux bibliothèques. Euh, bon, je, je passe sur cela. Une découverte assez récente, place Venise, donc derrière la colonne de Trajan, on, on a trouvé, il y a dix ans à peu près, l'Athénéum d'Adrien. L'Athénéum, c'était une salle qui avait cette forme, avec des, des escaliers, donc des deux côtés, et c'était une salle de discussion et de débat, de tout intellectuel, de tout, tout genre, littéraire, juridique, tout ce que vous voulez. Et euh, un auteur latin euh, parle d'un ludus ingenuarium artium, une école des arts libéraux. Donc, un peu partout, euh, il y avait euh, des lieux de culture, de haute culture. Et les Romains, euh, ils ont fait leur partie. Hein, les Grecs avaient fait leur, leur partie. Ils avaient constitué la bibliothèque d'Alexandrie, qui malheureusement brûlera en 800. Mais les Romains ont transmis... Ici, à Rome, et en Asie mineure, la, la grande tradition intellectuelle créée par les Grecs. Les livres étaient quelque chose de particulier. Je terminerai par là. Il y a d'une part le livre classique à votre époque, au IIe siècle, c'est des papyrus avec ces fibres d'Égypte qui étaient chères et très fragiles, vous imaginez. Et c'était des livres qui faisaient jusqu'à 3 mètres de long. Là, vous avez les manuscrits de la mer morte, où ils sont conservés, mais souvent, on n'en trouve que dans la mer morte ou en Égypte, où il fait très sec. Et ça faisait des livres comme ceux que vous pouvez voir encore dans les... C'est ça, un livre antique dans, dans, dans les synagogues aujourd'hui. Ça pose un gros problème, parce que pour chercher un passage, ce n'est pas simple. Et ça vous apprend que les anciens, ça va quand vous avez, vous avez le, le bâtonnet pour lire hein, les, les passages qui vous sont préparés euh, pour la barre mitzvah, par exemple, mais euh, quand les intellectuels romains discutaient, eh ben, ils, ils, ils, ils ne pensaient pas à chercher, c'était impossible. Ce qui fait qu'on a souvent remarqué que nos auteurs, Cicéron et tout le monde, citent toujours les livres de leurs collègues et leurs propres livres à peu près parce qu'ils ne vérifient pas le texte. Ils l'ont en tête, à peu près, mais pas littéralement, parce que c'est trop compliqué pour aller le chercher et personne ne se donnait la peine. Sinon, euh, il disait à un esclave, « Tu me cherches ça et, et je copie ça. » Et là, vous et voyez, là, c'est un, un, un portrait de, de Virgile euh, avec le rouleau sur, euh, sur ses genoux. Et de façon tout à fait typique, c'est les premiers vers de l'Énéide qu euh, qui, qui cite d'ailleurs... Euh, euh, Homère, n'est-ce pas, en traduction, euh, euh, Andron, Enepemus, etc., le texte de, de, de, de, des poèmes homériques qu'il a adapté au contexte romain. Mais euh, ça, ce qui se passe après notre époque sera une révolution, c'est-à-dire quand, à partir du IVe siècle, on s'est rendu compte que les livres antiques étaient vraiment trop, trop fragiles, et on a utilisé ce qui existait, des calpins où on faisait des notes comme ça, pour en faire des livres. Là, vous voyez, euh, il est avec des, des codiques, des codex. Un codex, c'est ce que nous, nous appelons un livre, où vous cherchez très facilement, et vous pouvez vérifier, vous pouvez très facilement faire des annotations, et c'est rangé dans l'Armarium, qui devient la bibliothèque traditionnelle au Moyen-Âge. Et euh, comme disaient les anciens... Euh, Enfin, les anciens, ceux du Moyen-Âge, un, euh, un couvent sans armarium est comme une caserne sans armamentarium, sans armurerie. Voilà l'armurerie d'un couvent. Voilà. Euh, et euh, je crois que j'ai fini là. Et euh, avec la culture et cette vue vers les livres du Moyen-Âge, tels qu'ils nous sont parvenus. Et tous les autres, le désastre qui ont pourri par l'humidité ou le feu, les papyrus qui étaient trop fragiles, eh bien, ils sont perdus. Mais heureusement que certains, entre nos ancêtres, ont eu l'idée d'or de recopier tout ça. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop long. professeur c'était vraiment captivant. Et on fera des suites.